Écoutez-moi les petits loups, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir le deck du moment, le deck fort du moment, c'est le Zabou euh, Kula ou le Zéro euh, Kula. Alors je vais vous proposer la liste. Pourquoi est-ce que c'est le deck du moment Normalement, alors moi j'ai vu énormément, je vois énormément euh, de decks comme ça dans la méta. Ça a un gros win rate, c'est puissant, c'est stable et surtout c'est, alors je ne vais pas dire que c'est budget, mais c'est moins cher évidemment que les autres decks Zabou. Alors déjà c'est à la mode, parce que Zabu, c'est une carte incroyable. Peut-être une erreur, d'ailleurs, de Marvel Snap, d'avoir mis ça dans le Battle Pass, parce que c'est une carte extrêmement puissante, euh, finalement, qui bah est un peu payante. Soit c'est Pool 5, si j'ai pas de bêtises, soit... C'est une carte que l'on doit acheter avec le Battle Pass, donc euh, 9-10 euros. Elle triche avec la mana, forcément. Elle nous fait gagner du mana et gagner du mana dans un jeu de cartes, c'est toujours fort. Mais surtout dans un jeu où il n'y a que 6 tours, c'est encore meilleur finalement. Donc c'est une carte totalement dingue. Le problème de cette carte, c'est que les decks qui vont autour, c'est des decks qui ont euh, des poules 4 et des poules 5 finalement dans leur, euh, dans leur texture dans leur ossature, euh, je pense au deck... Euh, dans leur ossature même. Parce que je pense au deck Darkhawk, euh, qui a besoin de Dark Oak. Je pense au Zabou. Euh, finalement Control qui a quand même besoin d'Absorbing Man et Spider-Man. Euh, donc euh, voilà, il y a pas mal de... Il y a même des versions avec Shuri, etc. Donc en général, on a besoin de Zabou pour jouer Zabou. Ça c'est Captain Obvious. Mais on a besoin d'autres cartes pour le 4-5 qui sont un peu chères. L'avantage de cette version, c'est que finalement c'est du pool 3. Alors il faut avoir des cartes. Il faut avoir des cartes pool 3. Mais à part Zabou, il n'y a pas de pool 4 et 5. J'aime ce deck parce que... C'est à la fois un deck un peu contrôle, qui peut contrôler, mais en même temps, c'est surtout un deck qui va proposer un plan de jeu, un plan de jeu avec beaucoup de points. On a du Sunspot Armor, ça c'est standard dans des decks un petit peu combo qui font, finalement vont pas faire grand chose dans les premiers tours, ou du moins peuvent avoir des tours avec des manas flottants. On a le Zero qui va comboter avec Red Skull et avec Typhoid. On a l'Enchantress qui va comboter avec Typhoid, Red Skull, et il y a un côté un peu également euh, contrôle, c'est-à-dire qu'on peut casser du Blue Marvel, on peut casser du Patriot, etc., on a du Chang-Chi ça peut détruire la créature en face. C'est très intéressant, surtout avec Zabu. Magneto, Infinote, Chavez, c'est du gros ton. Ça marche avec Dracula, évidemment. Et accessoirement, Magneto, c'est tricky. Et la Chavez nous permet, vous le savez, d'être fort, enfin d'améliorer finalement la probabilité d'avoir le Zabou, qui est quand même la carte clé, parce qu'on joue 11 cartes sur les 5 premières draws, et accessoirement, c'est jamais une draw morte, parce que de toute façon, on a le Dracula euh, qui peut se transformer en, en Chavez. Donc ça, c'est très intéressant. donc vraiment, la liste, elle est elle est optimisée. Alors, il y a énormément, moi, c'est vraiment, sincèrement, la, la liste que je croise le plus en, euh, en ladder, ce Zabu là parce que justement, il est accessible à... Pas à tous les budgets, mais en tout cas quand on commence à jouer pool 3, c'est assez intéressant et souvent bah, je vais snap vu que j'ai le Zabou. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. On critique parfois le, euh, le, modèle, euh, le modèle économique de, de Marvel Snap. Mais en fait, je pense qu'on peut le critiquer à juste titre quand on commence à jouer, à vouloir du moins jouer des decks avec des pool 4 et des pool 5. Le fait est que euh, si on reste dans du pool 3 avec parfois certaines cartes pool 5 mais pas beaucoup, genre une peut-être, mais genre vraiment pas plus d'une, et la majorité du pool 3, pool 2 et pool 1, ça c'est chiant mais bon. Bah finalement, le, le, on va dire le, le, le système ticket, ticket collector, on va pouvoir acheter une carte pour 1000, acheter une carte pool 3 pour 1000, bah c'est hyper intéressant et je trouve que ce truc là, c'est génial et c'est super bien adapté au pool 3. Voilà, j'aurais peut-être pu dire que ça. Euh, mais voilà, l'idée c'est vraiment que c'est très adapté selon moi au pool 3. Par contre, pas énorme au pool 4-5. Genre payer 3000 ou 6000 pour une carte, c'est trop trop compliqué. Bon, le cosmo est fort ici. Ça peut nous poser problème. Donc. C'est pas évident. Je que ça va être un Dracula, Chang-Chi, chang au mid et on finira par un 0 Red Skull, ok donc euh, je pense que c'est un surfeur, la question c'est est-ce qu'au centre on gagne a noter que il a l'initiative. On peut aussi Magneto si on souhaite. Il a l'initiative. Magneto à droite. En fait j'ai peur qu'il fasse Brood à droite et que notre Magneto ne serve à rien. Le problème c'est qu'il y a Brood qui est possible. Sinon il y a quoi Zero Red Skull me paraît pas mal. 0 Red Skull à gauche. Après, au, au mid, est-ce qu'on gagne on... Lui, il va prendre plus 6. Donc, il a 27. Ouais, je pense que ça va être compliqué. Peut-être je fais 0 là, mais ça ne marche pas. Je crois qu'on va... On va se dire qu'il n'a pas Brood et on va Magneto ici. C'est un peu risqué, mais... C'est la Brood, j'ai perdu. On va voir, on va voir. Donc, il y a un surfeur. Hein. Ah non, il y a Killmonger. Ah, bon on a perdu. Euh... Ah. Je crois qu'on a perdu. C'est un peu bizarre. Alors, c'est un spot qui est assez intéressant. Ma foi. Euh, parce qu'il n'a pas surfeur. En fait, il a joué 3 créas. Bon, c'est assez standard, mais... Ouais je, je pense qu'on Bon de toute façon ça vous le savez je l'ai expliqué Bon c'est assez intéressant j'avoue que je suis Je sais pas trop là j'avoue que c'est un spot Qui est quand même particulier avec ce Juggernaut en même temps on avait 0 Qu'on n'a pas pu caler on avait un peu des de mana Après on joue 2 pour 4 Magneto c'est assez tricky Je pense ça peut surprendre donc c'est quand même quelque chose D'intéressant dommage de juste pas avoir l'initiative à la fin oui ça c'est quelque chose qui est important Je l'ai dit dans la vidéo précédente mais C'est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment comprendre C'est que euh, donc la clé évidemment du jeu c'est le snap, c'est uniquement ça, le winrate on s'en fout un peu dans l'absolu, les decks ne dépasseront pas 55% de winrate et globalement tous les decks auront entre 45 et 50% de win rate. Le win rate vraiment on s'en fout, c'est pas ça qui va vous faire monter le ladder, c'est vraiment le cube. Quand cuber au bon moment. Donc moi ce que je fais, et j'essaye de vous apprendre ça, c'est vraiment le timing du snap. Donc... Euh, qui est propre à chaque deck, évidemment. Hein. Pas, euh, à part si vous snapétez un hein, pour le coup, mais ça, ça marche quoi en pool 1, pool 2. Euh, donc si vous... Enfin, comment dire C'est pas évident de jouer, surtout sur un jeu où il les... n'y où a pas de temps de réflexion, j'avoue que c'est pas évident de faire des vidéos sur ce jeu, parce que euh, sur Hearthstone, il y a un temps de réflexion d'une de, de, minute par tour. Là on a 5 secondes par tour. Donc oui, le truc c'est que moi je vais essayer de donc, vous apprendre le snap. Donc par exemple avec ce deck là je vais snapper quand je les aboue, mais uniquement quand je j'ai aboue. Euh, c'est tout. Donc bon ça c'est assez facile avec les decks combo. Euh, c'est un peu pareil avec Surfer. Typiquement, si vous jouez un deck surfer, vous snapez quand vous avez surfeur. Quand vous n'avez pas surfer, vous ne snapez pas. En gros. Bon, on est mal, hein. On a une sortie horrible. Après, il n'a pas snap, donc ça nous va. On va juste ici, je pense. Il fait pas grand-chose, mais en même temps, c'est largement plus que nous. Peut-être Dracula. Ouais, il snap, mais on s'en fout, on va aller, on va aller jouer jusqu'au bout cette game. Et donc voilà. Donc ça, vous pouvez... En tout cas, moi je pense que c'est le, le, la bonne chose. Et si vous regardez mes vidéos, j'imagine que vous considérez que je peux vous apprendre à mieux maîtriser le jeu. Je peux vous apprendre des petits tips. Donc, en tout cas sur les decks que je présente, parce que je les, je les ai pas mal testés. Donc, sur les snaps, je vous invite à faire comme moi. En tout cas, à utiliser le même raisonnement de Snap que, que j'utilise. Bon là, on est derrière sur toutes les lignes, c'est un massacre. Quoique, ici, <rire> aussi, on est devant. Hein. Ici, on est devant. Que drôle je crois que j'ai envie quand même de tenter Dracula Armor. Ah non mais il reste deux tours, Chubeta. Il reste deux tours. Euh... C'est quand même Dracula Armor. C'est quand même Dracula Armor. Il reste deux tours, on est peut-être pas si mal. Hein. Il y a la Witch. Ah non, il reste pas deux tours. Euh... Oh non on passe derrière à droite Ah il nous tue avec la witch GG En plus le vormir tu notre Dracula C'est magnifique Parce que je gagnais en vrai oh C'est magnifique Parce qu'en fait j'ai fait Dracula et ça a fait mon vormir Parce que sinon j'ai un retard de 9 C'est à dire que si ça prend ça j'ai gagné Si ça prend ça j'ai gagné Si ça prend ça Ça fait égalité et donc, je ne gagne pas parce que ici il gagne. Donc, en fait, si j'avais une chance sur deux de gagner. Si, je ne sais pas, Vormir. Oh, c'est magnifique. Et Vormir, tu mon que là. Donc là, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Ce qui... Enfin, si, il n'a pas, fait... pas fait exprès, le gars. Mais... Et donc, voilà. Euh... Par contre, en termes, et ça, c'est important. J'aurais peut-être... Enfin, c'est ça, en gros, l'idée. Mais j'aime bien faire le raisonnement pour arriver à la finalité. Euh, à, la con... à la conclusion. C'est que sur le, le timing d'abandon... En général je vais l'expliquer c'est à dire que quand j'ai perdu mais que je ne snap pas donc là il faut snapper j'ai les aborde. parfois j je sais que j'ai perdu je vous dis bah ben là il faut je pense abandonner mais je ne vais pas le faire tout simplement parce que je pense qu'il faut regarder la situation il faut mémoriser finalement des combinaisons entre les cartes de l'adversaire les points qu'il a le dernier tour qu'il a réalisé les, les cartes que l'on a les points que l'on a comme ça on mémorise une situation et derrière c'est beaucoup plus facile pour nous de jouer par automatisme, euh, parce que on a. Euh, surtout que c'est un jeu où on peut facilement jouer par automatisme, vu que justement. Bah, vu qu'on va changer de, de, de positionnement, autant aller là. Euh, vu qu'on joue parfois sur téléphone ou sur tablette, on est moins concentré que sur ordinateur. Euh, donc voilà, parfois je vais aller jusqu'au bout pour vous montrer la situation. Moi je vais pas forcément faire ça hors stream, c'est à dire que hors stream, si j'ai vraiment envie de tryhard. Mémoriser des données, je m'en fous un peu. Je l'ai fait suffisamment là pendant les deux derniers mois. J'ai fait que, que des données 8 points à mes adversaires pour regarder plein de situations. Là maintenant, je suis dans une situation où quand je tryhard, j'ai envie de tryharder vraiment. Donc on va faire ça et ça. Et ça. Ça me paraît pas mal. Donc parfois, je vais aller jusqu'au bout. Mais je vais vous dire, bah là je vous conseille d'abandonner, mais moi je vous montre le setup et tant pis si je perds 8. Euh, mais parfois je ne vais pas forcément le dire parce que je ne vais pas y penser. Bon même si maintenant les vidéos de 36 minutes en général je vais y penser. Mais voilà, si jamais j'y pense pas, euh, voilà. si vous dites ah, bah c'est bizarre il est allé jusqu'au bout, ça veut dire que dans ces cas là je dois aller jusqu'au bout. Non, si jamais vous voulez jouer juste pour les points. Parfois, il faut abandonner. Mais bon, après, je vous conseille vraiment, vraiment pas de jouer pour les points. À part si vous êtes 99 et que vous voulez passer une Ok, mais... On va aller là. Hein. Peut-être sur Red Skull, en vrai. Parce qu'en vrai, il aura peur d'aller sur zone négative. et Donc là, on sera forcément énorme. Ok, et on va finir par... Euh... Par Magneto à droite, c'est pas mal de points. Je pense. hein. C'est 12 points. Il peut faire 12, non Là, il va faire quoi Il joue Cyclope. Ah il joue Patriot Surfer. Mais bon, il a pas Serra. Hein. Donc là, il va faire quoi Patriot Surfer Alors, s'il fait Patriot à droite, Surfer à gauche. Et qu'on fait Magneto, Le problème... Mais non, ça marche pas, Magneto. Mais est-ce que ça le fait gagner Je crois pas. Hein. Patriote, surfeur, non. Hein. Maximus surfeur, il gagne. Maximus à droite, il gagne. Ah non, on a 12. Il fait 10. Plus 3, il fait... Ouais, il gagne. Maximus surfeur, il gagne. Est-ce qu'il y a une possibilité de gagner Maximus surfeur On fait Magneto à gauche. Le problème, c'est qu'on risque de ramener du Cosmo. quoi. On risque de ramener du Brood. Et pas du Cosmo si on ramène Cosmo ouais. Je pense que je vais tenter s'il y a Maximus Surfer je perds. Et je pense qu'on doit, on doit y aller. Ouais. Ouais, Space Surfer. Ok. Bon, on le savait, on le savait. Je pense que ça se joue quand même. On n'est pas loin. On n'est pas loin, ça veut dire qu'on peut peut-être faire Red Skull à droite dans ces cas-là. Vous voyez, en, en amont, hein. là c'est vraiment le fait de revenir en amont, mais c'est pareil, ça va créer des automatismes même plutôt dans la partie, ce qui est intéressant. Là, en amont, on peut se dire peut-être qu'il faut plutôt Red Skull à droite, parce qu'à gauche, on a déjà beaucoup de points. Et c'est ça le truc, c'est qu'après, on n'avait pas l'info qu'il qu allait faire brudomide mid, et finalement, le brood... à partir du moment où il Broude au mid, le mid, il est perdu. quoi. Alors, je vais Snap quand il y a des combinaisons comme ça. C'est-à-dire, l'île de Muir, Sunspot, Armor, c'est pas à bout, mais c'est une, une, une situation qui est gagnante. Alors, je vais pas. Voilà. Moi, c'est ma stratégie, mais chacun a la sienne. Et je respecte euh, chaque stratégie. Mais moi, je vais pas snap quand j'ai 90 ou 95% de win rate. Je pense que c'est pas bon et je pense que c'est incorrect, sincèrement. Je vais snap quand je considère que j'ai plus de 50%. Déjà, plus de 50%. Euh, justement, la stratégie du Bagamon, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est. Il faut 55% de win rate pour pouvoir snap entre 55 et 62. Alors j'ai pas encore vraiment étudié le truc, mais je crois que sur le backgammon où il y a du snap, enfin c'est pareil que s'il le... y a une situation de snap dans le backgammon, donc c'est la même chose. On peut gagner des cubes, revendre des cubes, etc. Euh... Enfin doubler les cubes, je veux dire. Et donc bref, ce que je veux dire par là, c'est que la stratégie de vagamon je crois que ça dit entre 55% et 62% ou 55% et 67%, je ne sais plus exactement, il faut, il faut entre guillemets snapper parce que à plus, ça n'a pas de sens car euh, ça va faire fuir l'adversaire. Si on est trop devant, l'adversaire il n'est pas non plus bête, il sait quand on est trop devant ou pas. Bah en fait on va le faire fuir. Donc moi je vais snap dès que je considère que je suis un tout petit peu devant, c'est-à-dire supérieur à 50%. De base, j'ai pas l'arrogance, quoique ça dépend, mais en général j'ai pas l'arrogance de penser qu'avant de commencer le match, je suis devant l'adversaire. Surtout sur un jeu où toutes les cartes ont la même valeur, donc même si la liste de l'adversaire n'est pas optimisée, ça ne veut pas dire qu'il va perdre, il y a tellement de cartes counter, il y a tellement de combinaisons, le gars il peut juste avoir un deck avec 11 mauvaises cartes et leader, Bah il peut gagner, vous voyez alors c'est frustrant, mais ça, ça, ça existe. Ok. Ah, c'est dur de faire enchantresse. Après, on est devant à droite, on n'est pas devant à gauche. Et on peut magnéto à gauche, passer devant. Le problème, c'est que le Dracula peut choper enchantresse. Là, ça nous permet de passer devant. On est devant ici. Oh, les effets qu'on sont désactivés. J'ai même pas besoin d'enchantresse, Je suis bête. Voilà, je me suis fait euh, n'importe quoi, moi. Ah ouais, mais trop bien. Bah, c'est quand même Magneto, non Ou alors, on active le magnéto, On a le droit aussi. Hein. On fait Magneto au mid. On ramène pas grand-chose. Hein. On ramène le Maximus et le Cosmo. Ouais, c'est pas mal, en vrai. On ramène Maximus et Cosmo. Ou alors on va carrément à droite. Bah, au mid ça me va je crois. on va faire ça je crois. En vrai c'est soit Magneto à gauche soit Magneto au mid ok. Donc voilà. Le... Je, je pense que il faut éviter de snap quand vous êtes trop bien dans la game. Et il faut éviter parce qu'en vrai là je vous donne des pourcentages mais on ne sait jamais si on est à 63, si on est à 54. Ça, ça c'est trop compliqué mais... Et globalement, il faut éviter de snap si on est trop devant. Et évidemment, on va pas snap si on, si on est derrière à l'adversaire. Mais il y a des situations comme ça, juste des bonnes sorties parfois. Donc évidemment, Zabou, c'est un deck Zabou. Donc Zabou, on, est, on a naturellement une bonne sortie. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner. Hein. Je pense qu'avec Zabou en main, on a à peu près 55%, voire 60% de chance de gagner. Ce qui n'est pas incroyable, mais je pense que c'est largement suffisant pour snap. grands esprits se rencontrent. Il y a autre chose que une espèce de, de, de truc un peu complexe que j'aime bien sur le jeu. Je vous fais part comme ça mes, mes réflexions, mais c'est le, le côté le leader qui est joué dans pas mal de decks, qui n'est pas une carte du jeu en soi leader, parce que ce n'est pas une carte d'un deck. C'est genre, tu as 11 cartes, tu sais pas quoi mettre, tu mets leader, ça va toujours. À moins qu'il soit nerfé, mais pour le moment en l'état, il est toujours problématique, je pense. Ça ne veut pas dire qu'il est trop fort, c'est juste qu'il est problématique et chiant et un peu frustrant. Parce qu'en gros l'idée... Voilà et là. Dracula au il faut quand même des points. Parfois on va tourner autour de cartes de l'adversaire. Oh il joue Dark Oak. Ok. Ok, parfois, on va tourner autour des cartes de l'adversaire et en fait, on ne pourra pas tourner autour de leader parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, soit... En fait, c'est ça, là, je trouve intéressant. C'est que soit on tourne autour des cartes de l'adversaire, c'est-à-dire des cartes qui sont présentes dans son deck. Typiquement, si c'est un deck sacrifice, on peut tourner autour de Death, de She-Hulk, de Aero, par exemple. Mais déjà, tourner autour de ça, ça demande des, des emplacements différents en fonction de nos cartes, etc. Enfin, vous voyez, ça demande toute une réflexion sur le placement, sur qu'est-ce que l'on joue aussi, hein. Si on n'a pas qu'une carte à jouer. Et il y a aussi tourner autour de leader quand on a tourné autour de tout ça. Sauf qu'on n'a pas le temps de tourner autour de tout ça. De réfléchir autour de tout ça. Tourner autour des cartes, ça veut dire réfléchir. Euh, donc j'ai l'impression qu'il y a un win rate, enfin non, un pourcentage, qui va faire qu'on va commencer à tourner autour de leader. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain montant de win, alors pas, mon... ah non, pas le bon terme, je vais vous embrouiller avec ce terme. En gros, dans une game, si on considère qu'à un moment, sur le dernier tour évidemment, on a plus de X%, alors j'ai pas le pourcentage, hein, je ne vais pas inventer un pourcentage à la con, mais si on, on considère qu'on a plus de X% de chance de gagner, au lieu de tourner autour des cartes de l'adversaire, on devrait peut-être tourner autour de leader. Et si on considère que c'est à peu près kiff-kiff, peut-être, je sais pas, 50-50-50 ou 55-45, Là, on ne doit pas tourner autour du leader, mais plutôt des cartes logiquement présentes dans le deck de l'adversaire, voilà. Bon, j'espère que ce que je dis est clair. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, c'est pas que de la théorie, ce jeu. Hein. L'idée, c'est pas non plus de vous dégoûter du jeu en disant, ah, c'est quoi ce jeu-là, il n'y a que des maths et tout, mais... Il a fait n'importe quoi. Je snap. Bah, là, il a fait n'importe quoi, donc On va snap. Hein. On va zéro typhoïde à gauche. Et puis on finira par Red Skull à droite ou Magneto à droite, on verra. Bon, Magneto est pas mal, ça ramène pas euh... bah rien. Hein. Ça, c'est un effet continu. Un peu enchantresse. J'ai l'impression que Magneto est meilleur. Limite, ouais. Ce magnéto là ça fait 12 points là on y va en mode juste point quoi ouais ok ok bon c'était un peu bizarre c'était le pire spot qu'un spot qui presque pouvait nous faire perdre mais il avait tellement fait n'importe quoi Attends, c'est bien son Dracula hein, qui, est, qui a été mort par. Euh... C'est bizarre. Bon, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que c'est ça. Il a fait Dracula sur euh, le truc et ça, c'est. Ouais, bizarre. Ok. Mais ouais, ce deck est vraiment cool. Pas très compliqué à jouer. Évidemment. Tous les decks sont compliqués sur le tour 6, forcément, parce qu'en fonction de l'adversaire, il y a tellement, tellement de tricks, il y a tellement de trucs autour duquel tourner, justement. Ça, mais je trouve ça assez excitant et ça donne envie de tryhard, quoi. Je pense que, justement, c'est un jeu, je l'avais abordé ça dans la vidéo précédente, si c'est pas de conneries, mais justement, vu qu'il n'y a aucun winrate qui sera de 60%, le, le winrate maximum, pour moi, il sera à 55%, et l'average cube maximum, il, il sera a priori à 0,55, euh, 0,60%. Mais en fait, je, je, pour moi la clé, c'est vraiment le facteur humain plus que les cartes. C'est-à-dire la maîtrise de son deck, elle sera presque moins primordiale par, que, par, que le, le fait de bien snapper, de bien abandonner, etc. Pour moi, c'est ça la clé. Voilà, on verra, hein, mais on est qu'au début du jeu, il n'y a pas encore de compète, il n'y a pas encore de, de... Déjà avec le mode battle, je pense que le jeu va pas mal évoluer. Bon, on est dans la mouise là non bon, Pas snap. Oh, snap. On est dans la mouise mon azabou Il y a un tour de plus qui est plutôt pas mal avec notre deck vu qu'on a un deck assez lourd. Ok. Super ça Euh... Ah, en fait on détruit notre Zabou mais je pense qu'on s'en moque je pense qu'honnêtement on, on s'en moque l'idée c'est je veux juste pas aller sur la ligne où il y a Dracula parce qu'il y a déjà Dracula ah quoique on peut péter sa Serra en même temps si on va à droite il faut il enchantresse ah, c'est un peu hardcore hein alors on lui pète sa Serra mais on met j'ai l'impression que je bourrine un peu trop mais bon Forme. ok ouais on a encore deux tours. Enchantée. Je pense qu'à droite c'est gagné. Je peux presque Magneto mid pour bloquer le mid. Ou je le fais à la toute fin mais ça me va bien Magneto maintenant. En vrai, vu que j'ai gagné à droite, si j'arrive à gagner au mid... Bon, en vrai, on gagnera pas au mid parce qu'il y, a... y a surfeur, mais... Ah non, il peut pas surfer. Il a gagné. Il peut pas surfeur à gauche, il y a Cosmo, il peut pas jouer à droite, il y a Inondé. Donc là, à droite, on a gagné et au centre, on fait juste Chavez ou n'importe. Okay. Ouais, il est sympa ce Magneto là. Et ça, c'est important aussi de regarder un peu un maximum de vidéos. Alors, là je prêche pour ma paroisse, mais je me fais un peu de pub, j'ai droit, que je suis dans ma vidéo. Mais l'idée c'est d'essayer de, de. Même s'il y a des decks qui vous intéressent pas, je vous invite parfois à les regarder, regarder un peu, genre les 20 premières minutes. Euh... Parce que comme ça vous découvrez un peu le gameplay du deck et vous voyez comment les contrer. Bah, typiquement dans les dernières vidéos, vous voyez, à un moment j'ai été surpris par le magnéto du deck Zabou. Je me suis dit, ah, il y a magnéto dans ce deck. Alors que si, bah, finalement, j'avais joué ce deck-là, où j'avais vu une vidéo sur ce deck-là avant de jouer l'autre, bah, vous voyez, j'aurais dit, ah, il y a Zabou, il y a Enchantress, Typhoid, donc il y a Magneto. Enfin, vous voyez, c'est... Alors, si on se concentre, on peut se dire que Magneto, c'est logique, mais quand on est dans une game, c'est les, les, les automatismes qui vont faire, euh, qui vont faire gagner. C'est pas le fait de se concentrer. On ne peut pas se concentrer à tous les tours. On peut... Sinon, on ne peut plus jouer. Après, du moins, on prend vraiment zéro plaisir. Si chaque tour, on est en mode... Ok je fais ça, ok je fais ça, tout ça pour perdre par un leader à la fin non. Bon on n'est pas très bien là. On a perdu le Sanctum. Et en plus on a perdu Ouais là on est vraiment dans la mouise absolue mais on va se battre. Hein. Et on est derrière. Ouais, Ah bon en vrai je vois pas comment je peux m'en sortir. <rire> je vais être honnête hein, je vois pas trop. J'imagine qu'on a un play avec Red Skull à gauche. Into Enchantress, Changchi Dracula. Je pense qu'on peut gagner. Ça va être compliqué, hein En plus, son deck, il y a surfeur dedans, mais... L'idée, c'est de faire ça. Ça et ça. Alors, s'il fait Maximus euh, Surfer, je pète le mid avec Chang'Chi. Et si Dracula chope Infinite, ça me gagne. Et en vrai, à gauche, j'ai quand même pas mal de points avec Red Skull, Enchantress, je pense. Est-ce que j'ai vraiment d'autres plays. Maximus Surfer. Ça devrait être bon Maximus Surfer, non bah, En vrai, ça va dépendre peut-être du Dracula. Je pense que ça va dépendre du Dracula. Ouais. Voilà, on lui pète Maximus, mais il faut juste pas que Dracula, il chope 0, quoi. Il chope n'importe quelle carte, on a gagné. Enfin, 3 chances sur 4, en gros. Ouais. On perd que sur 0, euh, ouais. donc on a, là, on a 75% de chance de gagner, c'est intéressant. Bon, c'est pas de peau, mais... L'important, c'est de faire le bon play. Toujours voir le moyen terme. C'est que le moyen terme, les jeux de cartes. C'est tout le temps moyen long terme, mais... Moyen terme, déjà, c'est pas mal. Donc, quand je dis moyen terme, c'est un ou deux mois. Voir sur un ou deux mois. Parce que quand on joue une méta, une méta, en général, elle dure entre 1 et deux mois. Enfin, sur Hearthstone, elle dure 4 mois. Mais je pense que sur Snap, ce seront souvent des méta d'un mois, justement, basées pas mal sur le Battle Pass. Il y a, le jeu il est tellement récent qu'il va, va y avoir beaucoup de nouveautés et tout. Donc, euh, je pense que tous les mois, il va y avoir des nouveautés sympas. Donc, c'est pour ça. Mais, euh, mais voilà. Là, faut pas être frustré. On s'en fout. On a fait la, le bon choix. Ça veut dire que 3 fois sur 4, on va gagner. C'est correct. Et en plus, là, on a pris 4 points. Enfin, on a pris. Sans, logiquement, on, on est censé prendre 4 points. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Je sais pas si ça peut vous aider pour ne pas tilter quand vous allez perdre. Mais euh, voilà. J'espère que ça peut vous aider. Et voilà. Essayez de, de faire appel à des mécanismes comme ça. Si vous, vous jouez que court-termiste, c'est-à-dire chaque game est important, enfin, chaque arme est importante dans l'absolu, mais bah finalement, perdre une game comme ça sur un 75%, ça va vous frustrer. Vous allez peut-être tilter, moins bien jouer la game d'après, ou tout simplement ne plus avoir envie de jouer, qui est un peu bêta, parce que quand même, vous avez fait le bon play et vous allez gagner des points sur ce, sur ce move. Bon, on sait, on sait à quoi s'attendre intéressant pas mal il, il évite de jouer autour d'enchantress cool, hein. ça va être compliqué ça va être compliqué parce qu'il va pouvoir faire euh, le ultron a à gauche j'ai peur que ce soit trop complexe là, sans abou c'est bah, pour ça qu'on n'a pas snap aussi on va voir. Ah, les rocs, ils sont gros, hein. En vrai, si ce n'a pas, on va quand même essayer de jouer, mais. Là on ramène que Patriote. Peut-être qu'il faut Magneto hein, ici. Bon on joue, on joue un pour deux, on va voir la situation. Je pense que là ça sert à rien de se casser la tête. Ça, ça, ça va pas nous aider à, à gagner. Là je pense qu'il faut juste qu'on perde nos points. On perd un ou deux. Alors là, si je suis hors stream, voilà, c'est justement. Bah oui, je l'ai pas dit. mais Là, si je suis hors stream, je pars. Hein, parce que là, j'ai 90% de chance de perdre. Peut-être même plus. Hein. Donc là, je pense que j'ai pratiquement tout le temps perdu. Si jamais il, à peu près, euh, il fait un play correct. Bon là j'ai gagné mais <rire> pour le coup je suis censé perdre. Euh, donc là si je suis hors stream je pars. Et euh, donc voilà. Moi à votre place là ici je pense que je, je pars mais bon, finalement on gagne mais je pense que c'est quand même assez rare. C'est comme la game d'avant finalement on va tout le temps la gagner et là on va tout le temps la perdre. Et tout le temps on est pas tout le temps. Bon snap on a Zabu. Plus on snap tôt mieux c'est, on donne pas l'information à notre adversaire et on prend au moins 2. Si on snap sur le tour 5 en mode ah bah bon, là je suis bien, je peux lui voler 4 ou 1, bah, souvent ça va être 1. Dès qu'il y a trop d'écart l'adversaire il va pas jouer. Mais ouais c'est cool comme deck, hein. j'adore. Hein. Franchement c'est stable, c'est puissant, c'est agréable à jouer, c'est semi budget. Souvent Zabu c'était frustrant, bah ben, moi j'ai eu des grosses frustrations avec Zabou parce que j'avais pas les cartes pour Zabou J'avais pas le Shihulk. enfin pas le Shihulk. j'avais pas le Shuri, j'avais pas le Absorbing Man, j'avais pas Dark Oak, j'avais pas ces cartes là et j'étais vraiment très très embêté Et... enfin j'ai toujours pas ces cartes J'ai un T4 cool, c'est le super Skrull mais en vrai il est pas joué <rire> okay. Oh dommage on avait une belle main Ouais, toujours une bonne main Ok Bon je pense qu'à gauche on va gagner Parce qu'on a le Dracula et on a le Sunspot Dracula ça peut faire beaucoup mais il sait pas Il m'a volé deux fois Typhoid Marie. C'est une carte qu'il ne peut pas jouer lui. Ouais, il peut pas jouer Typhoid, je pense. J'ai pas envie de jouer Red Skull. Non, je lui donne l'info du Red Skull. Je veux pas lui donner l'info. Là, c'est une game où s'il a l'information, faut pas prendre l'adversaire pour un naze. Hein. Faut pas lui dire bah Red Skull ça fait plus de points. À un moment il faut aussi considérer l'adversaire comme euh, un gars avec un cerveau qui va réfléchir, qui va se dire ok dans, me, dans la main de l'adversaire il y a Typhoid et on cache l'information du Red Skull. Ça veut pas dire qu'on va gagner mais on a plus de chances de gagner en jouant bien qu'en jouant mal. Donc à gauche on a gagné. Et là on a Chavez ou Red Skull. Sachant que lui... pas évident. Je sais pas trop. Et la question c'est est-ce qu'il va jouer tifoïde hein Il va essayer de se battre à gauche. Le Chavez à droite. Tente. On joue 2 pour 4. Alors là, je... franchement, je sais pas hors stream si je la joue. Je peux pas non plus on... tout le temps concede dès que je pense que j'ai perdu. On l'a vu la game d'avant. On peut pas tout le temps concede dès qu'on pense qu'on a perdu. mais Là j'avoue que je sais pas trop. J'aurais tendance à concede. Je pense que si je suis hors stream. Enfin hors vidéo, hors stream. Je pense que... Enfin en tryhard je veux dire. Euh, non, parce que... Je pense que je la... je la concede. Mais en vrai elle est quand même jouable je suppose. Je pense qu'elle est quand même jouable. Pas la preuve hein. On gagne hein. Ouais. ouais je pense qu'on doit quand même rester mais je pense qu'on doit rester après c'est un résultat re un petit parce que là je viens de voir les quatre <rire> en vrai c'est dur à dire hein, mais à un moment je... faut peut-être pas avoir trop peur d'abandonner parfois enfin peut-être parfois faut un petit peu plus jouer que je sais pas dur à dire et que tout on va s'arrêter là on va ouvrir euh... on va ouvrir euh, une carte En espérant avoir un, un petit Galactus, un petit Thanos. Bon, il me manque que deux poules 3. Donc, euh, bon. Après, il y aura les poules... Bah euh... bon, Après, non, il va me manquer plus parce qu'il y a les poules 4 qui vont passer pour le 3. Là, normalement, j'arrive au coffre. 300 crédits. Bah écoutez, on va continuer. Hein. Je pense qu'on peut aller à l'autre coffre. Hein. C'est pas sûr parce que là on récupère 50 crédits et on est à 225 donc c'est bon. Ok. Il y a là. Je suis à la fois déçu parce que c'est pas une carte mais en même temps je suis content parce que ce skin il est super beau et je l'ai que sur l'autre serveur. Sur mon, premier, mon deuxième compte. Bon on va s'arrêter là, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à progresser, à mieux comprendre. Promis, dans les prochaines, il n'y aura pas autant de théories, de choses comme ça, mais voilà, il y a des choses parfois que je découvre sur le jeu, voilà, que je trouve important à partager. Euh, et puis voilà, je vais lire tranquillement mes articles sur le backgammon, je pense que ça va, ça va être intéressant. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde